Nord, Pas-de-Calais. Et j'en parle avec mon invité qui me rejoint tout de suite, Philippe Dancar. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes euh, co-créateur avec Olivier Transo de l'entreprise Where Is My Bot. Alors, je parlais de mal physiologique. On parle du mal euh, de mer, euh, oui. un mal qui touche beaucoup de, de personnes. Euh, et vous, vous avez, euh, vous êtes parti de ce mal physiologique. Pour voilà. eh bien, créer votre société et euh, trouver une innovation euh, technique. Tout technologique. à fait, voilà. Nous sommes euh, tous les deux des de, de, de passionnés de mer, de bateaux, de navigation. Et notre souhait, c'était d'amener le maximum de personnes à partager ça. Ou ceux qui avaient déjà un bateau, de continuer à, à naviguer. Et on a fait le constat qu'hélas, le mal de mer, très souvent, empêchait ou réduisait la fréquentation et, et l'utilisation du bateau. Donc on a développé, effectivement, un vêtement qui aide à augmenter la résistance au mal de mer, plus généralement au mal des transports. Alors, pour bien comprendre en quoi consiste euh, ce vêtement et toute la technologie la technicité qu'il y a derrière, on va regarder tout de suite un reportage. Euh, on a poussé les portes de, de votre atelier, de votre société, euh, pour comprendre euh, les bienfaits euh, de ce vêtement. On regarde. C'est début 2012 qu'Olivier et Philippe se sont lancés dans leur première recherche. Ces deux passionnés de voile ne connaissaient rien au textile. Ils se sont juste demandé pourquoi les gens naviguent si peu on s'est rendu compte que finalement ça n'était pas forcément le prix du bateau ou l'assurance ou toutes les contraintes de navigation, c'était, l'une des raisons principales était le mal de mer. Je navigue seul parce que mon entourage a le mal de mer, donc je navigue moins. Mais il aura fallu un an d'essai et de tâtonnement avant d'aboutir à ça. Voilà le tissu tel qu'il est normalement et voilà l'autre face sur laquelle on a imprimé le principe actif. En fait on a un polymère dans lequel on a chargé des particules minérales qui ont la capacité à rayonner les infrarouges et à les renvoyer vers le corps. Qui stimule. Ce qui stimule l'ensemble du dispositif musculaire. Résultat, sur l'eau, moins de fatigue, une meilleure posture, donc plus de nausées. Explication. Donc, quand on est au volant d'une voiture, on est tonique, les muscles sont en éveil, on anticipe les mouvements de la route. Dès qu'on passe sur le fauteuil passager ou à l'arrière du véhicule, les muscles se relâchent et on a toutes les chances d'être davantage nauséeux. La technologie employée dans nos vêtements permet d'améliorer cette tonicité musculaire et permet donc d'améliorer la résistance au mal des transports. Et justement, ces vêtements sont aussi très efficaces en train ou en voiture. Le procédé est d'ailleurs breveté au niveau européen. Alors effectivement, pour ceux qui sont victimes du mal du transport en voiture, ça va intéresser beaucoup de monde, votre, votre innovation. Oui, euh... oui oui. Les, les médecins considèrent que 30%... Ça a été testé. Hein. Il y a... Oui, alors ça a été testé, je dirais, à l'interne de l'entreprise. On a développé des tests au porté qui ont duré 18 mois. Et les gens qui ont participé à ces tests, par auto-évaluation, nous ont remonté bon nombre de résultats qui nous ont incité à lancer l'activité. Alors au-delà de l'intérêt important de votre innovation, c'est également la montée je veux dire en puissance de votre de votre société parce que vous, la, la société est née, quoi, il y a, euh, Elle véritablement, est née au mois d'avril voilà. vous avez été d'abord en incubation oui. euh, au niveau de durant de deux Inotex. ans chez Inotex, Inotex au sein Tec. du CETI oui, tout à fait. Voilà. et depuis euh, on va dire depuis août vous euh, voilà. voilà la société est lancée oui. et ce que vous n'aviez pas prévu et eh bien c'est que déjà euh, vous avez une projection à l'international exactement on s'était dit que dans notre plan de développement on commençait par la méthode la France métropolitaine en première année, l'EDOMTOM en deuxième année et puis on allait sur l'international seulement en troisième année. En réalité, dès le premier salon auquel on a participé à Cannes en début septembre, l'international s'est invité sur le stand et on a été obligé de faire face. Et ce n'était pas prévu évidemment. Donc on est en train de se structurer. On a fait, euh, Vous avez accomp un accompagnement de la CCI internationale international. qu'on a reçu récemment sur, sur le plateau. Voilà, très, très efficace avec un, un plan d'action et d'excellents conseils, beaucoup de contacts. Et donc, euh, fort de cette aide, on est en train de, de lancer des recrutements. Et, oui. Alors justement, vous participez aujourd'hui au Forum de l'Emploi International à Lens. Oui. Et vous euh, recrutez, vous avez trois postes euh, à pourvoir Voilà, l'urgence, c'est effectivement de, de pourvoir trois postes, de, dont deux de commerciaux. Évidemment, si possible, trilingue. Euh, un poste de commercial euh, export sur l'Europe du Nord. Allemagne, Pays-Bas, la Norvège, tous ces pays qui ont une forte culture, une forte tradition maritime. Euh, un autre sur l'Europe du Sud, en particulier l'Espagne, l'Italie et la Croatie. La Croatie qui est en train de se développer du point de vue du nautisme. Et puis on a un troisième poste pour nous, nous donner un coup de main sur l'ensemble de la gestion des dossiers. Une, une assistante administrative et commerciale, elle bilingue minimum. – Voilà, et si euh, les téléspectateurs qui nous regardent veulent en savoir plus sur ces oeuvres, je précise que vous êtes aujourd'hui au Forum international euh, de l'emploi à, euh, à Lens, euh, où vous pourrez bien sûr rencontrer Philippe Dancard et Olivier Transo, votre co-gérant. Euh, co co, voilà. – Co-fondateur. Co <rire> – Co-fondateur, merci beaucoup, on aime bien parler des bonnes initiatives merci. comme ça, merci d'être venu euh, nous en parler ce matin sur le plateau.